Euh, on, on vient tous de milieux différents on peut pas euh, se lier par euh, oh, on habite euh, tous, euh, tous ici ou on habite euh, tous le même quartier donc euh, c'est vraiment euh, on, on voit nos comment dire on voit nos affinités et euh, ce qu'il y a d'autre donc euh, c'est un vrai groupe c'est un vrai groupe, c'est de l'échange c'est du partage il peut y avoir des désaccords il peut y avoir euh, il peut y avoir des trucs. Franchement, bah moi je suis tombée sur un groupe vraiment qui est super, même nos formateurs ils sont super. En fait on s'entend tous très bien, certes il y en a qui sont un peu plus réservés, mais on va quand même leur parler, on ne va pas les laisser à l'écart. Et euh, après moi j'en connaissais déjà 2 trois avant d'arriver, mais ça ne m'a pas empêché d'aller parler aux autres et d'apprendre à les connaître. Et même pour les activités, on s'aide, enfin, on est vraiment dans la cohésion d'équipe en fait.